Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle session de Bibliose qui sera coanimée et modérée par Clément Bleck et, et moi-même, où nous avons le plaisir d'accueillir Diane Bodez de Saint-Denis qui nous parlera d'une évaluation des épaisseurs des parois myocardiques et leur corrélation à la gravité de l'atteinte cardiaque en fonction du sexe notamment. Et puis dans un second temps, Jean-Christophe Echer de Dijon qui nous parlera de l'évolution à un an des d'héperuginie Enfin, l'évolution des perugini. 1. Euh, N'hésitez pas, comme à chacune des sessions, à, à poser vos questions dans les commentaires pour qu'on puisse, qu puisse y répondre. Et je vais laisser la, la parole à Diane pour parler de son, de son article. Merci beaucoup. J'espère que vous voyez correctement maintenant euh, le diaporama s'affiché. Oui. Donc effectivement, je vais vous parler euh, des épaisseurs ventriculaires et de la sévérité de la maladie cardiaque amyloïdosis euh, chez les femmes et chez les hommes. Euh, on parle de TTR là euh, essentiellement, et euh, c'est un brief report hein, qui a été publié euh, très récemment dans le European Journal of Heart Failure. Et je trouvais ça intéressant de revenir sur un paramètre extrêmement simple qui est la, la mesure en fait, de l'épaisseur septale, qui est en fait la base quand même de toute suspicion d'amylose cardiaque euh, dans toutes les recommandations. On nous rapporte. Je vous ai remis ici le dernier consensus d'experts de l'EST sur quand est-ce qu'il faut suspecter une amylose cardiaque. Alors il y a énormément de signes extracardiaques, mais le point de départ, c'est toujours une épaisseur ventriculaire gauche d'au moins 12 mm. Alors ça paraît être un, un critère très simple à recueillir et très simple à interpréter. On sait tous les échographistes que finalement, 11,5 ou 12,3, ça ne fait pas une grande différence. Et pourtant, ça a un impact sur toute la conduite diagnostique qui sera menée par la suite. Alors, ce qu'on fait l'équipe italienne, c'est en fait recueillir les données de 330 patients qui ont consécutivement été inclus dans cette étude. Alors, on peut déjà voir qu'en termes de sexe ratio, on n'est pas. Tout à fait, à 95 d'hommes, il y a quand même une nette prédominance d'hommes et seulement 16% de femmes. Et ce qu'on pouvait voir comme différence entre les hommes et les femmes, c'est déjà un âge un petit peu plus avancé pour les femmes, avec 84 ans de moyenne d'âge contre 80 ans pour les hommes. Euh, et également, et là, il n'y a pas tellement de surprises, des plus petites tailles et donc des plus petites surfaces corporelles. Ça aura une importance, puisqu'ensuite, les auteurs vont nous dérouler euh, différentes interprétations de ces épaisseurs euh, ventriculaires, notamment euh, avec différents critères d'indexation. Ce qu'on pouvait constater aussi, c'est que euh, avec cet âge un petit peu plus avancé, les femmes présentaient également des stades plus avancés de la maladie, euh, amylose avec plus de euh, stade d'hylmort 3, elles étaient 35 à être en stade 3 contre 15 des hommes seulement. Alors, quand on regarde les épaisseurs euh, maintenant ventriculaires, il y avait finalement, euh, comme attendu, chez les femmes, des épaisseurs ventriculaires un petit peu plus euh, basses que chez les hommes. Euh, on se dit qu'elles bon, sont plus petites, donc ce n'est pas tellement surprenant. Et de la même façon, quand on indexe, euh, que ce soit à la surface corporelle, que ce soit à la taille par la taille corrigée, finalement, il n'y avait plus de différence. La conclusion de ces analyses était que finalement, quand on rapporte à la taille, le degré de sévérité de la maladie amylose, en tout cas sur les épaisseurs pariétales, n'était pas différent entre les hommes et les femmes. Sauf que quand on indexe à la taille, c'est bien beau de le dire, mais on ne le fait pas souvent en pratique clinique. En ce qui concernait les parois postérieures, même résultat, sauf que là, les femmes étaient même un petit peu plus épaisses quand on indexait la paroi postérieure à la taille corrigée, euh, sinon les résultats étaient tout à fait similaires en ce qui concernait le septum interventriculaire et la paroi postérieure. Alors, ils ont ensuite essayé de regarder euh, ces différents critères, c'est-à-dire septum interventriculaire non indexé et indexé sur taille, euh, taille corrigée ou surface corporelle. Pareil pour euh, la paroi postérieure. Et Ils ont regardé euh, leur corrélation avec différents critères d'appréciation de la sévérité de la maladie. Alors, Ils n'ont pas regardé euh, par rapport au, au stade de Guillemore qui avait été présenté dans la table baseline, mais ils ont regardé par rapport au biomarqueur cardiaque, à la FEVG, au strain, euh, l'indice de remodelage concentrique à certains paramètres de dysfonction diastolique et de, de, de fonction ventriculaire droite. Ce qu'ils ont pu noter, c'est que finalement, les meilleures corrélations, mais vous verrez que les coefficients de corrélation ne sont quand même pas très élevés, euh, étaient obtenus entre le septum interventriculaire euh, indexé, alors qu'il n'y avait pas de corrélation sur la valeur brute du septum interventriculaire qu'il pouvait également observer et là les indices de corrélation étaient meilleurs évidemment c'était que quand on corrigeait il y avait une meilleure corrélation avec le remodelage concentrique également avec les paramètres de fonction ventriculaire droite. En conclusion ce qui et ce qu'il rapporte, c'est que finalement, les, les différences qu'on peut observer en termes de valeur brute euh, d'épaisseur myocardique euh, chez les patients qui ont une amylose cardiaque entre les hommes et les femmes sont complètement abolies quand on indexe, et quel que soit le mode d'indexation d'ailleurs. Et ça, ça peut euh, suggérer que finalement, euh, à degré d'épaisseur égale en valeur absolue, les femmes sont peut-être un petit peu plus avancées que les hommes en termes de sévérité de la maladie. À l'inverse. Que euh, si on prend euh, le, la même valeur de cette valeur plus basse de septum interventriculaire pour les femmes, elles sont déjà à un stade un petit peu plus avancé de la maladie. Alors, ça peut être intéressant pour deux choses. D'une part, on peut modifier nos pratiques cliniques, parce que moi j'indexe rarement, en tout cas pour faire le, le diagnostic d'amylose, on raisonne quand même souvent en valeur brute, le patient étant en général son propre témoin en plus pour le suivi dans le temps. Et d'autre part, ça pourrait être intéressant pour redéfinir des critères diagnostiques ou en tout cas des critères qui doivent ensuite mener à un bilan d'amylose et surtout ne pas s'arrêter finalement à une simple valeur supérieure ou inférieure à 12 mm. C'est un peu les mêmes conclusions, je vous ai remis ici ce papier qui me semblait très intéressant, euh, de l'équipe cette fois-ci euh, anglaise qui avait essayé de montrer les différences de sexe entre des patients euh, qui avaient une amylose cardiaque et qui, qui aboutissait finalement à la même chose, c'est-à-dire qu'en indexant les valeurs, il n'y avait pas de différence tellement sur le mode de présentation et donc sur le pronostic entre les hommes et les femmes, encore une fois à condition d'avoir indexé. Donc, la conclusion que moi j'en tire à titre personnel, c'est qu'on ne s'arrête pas seulement aux 12 mm. Et je pense que dans l'époque actuelle où on essaye vraiment de diagnostiquer de plus en plus précocement euh, les amyloses, et je pense que le topo suivant va peut-être aller aussi dans ce sens, euh, on n'attend pas forcément que les épaisseurs myocardiques elles, soient très élevées pour se dire « ah tiens, peut-être c'est une amylose ». Et donc euh, voilà ne pas s'arrêter à, à ce simple critère. Je suis à l'écoute pour vos questions. Yeah. Merci pour cette présentation qui était assez claire qui nous rappelle à quel point en fait, il faut surtout tout indexer on va de plus en plus sur le diagnostic précoce d'amylose mais sur les autres paramètres échocardiographiques pour d'autres pathologies on a tendance à de plus en plus indexer et euh, là cette étude tend à confirmer qu'il faut aussi le, le faire pour les femmes euh, après petite remarque euh, où on a l'impression que pour des épaisseurs un peu plus basses les femmes sont étiquetées un peu plus graves euh, Est-ce qu'il n'y a pas un biais dans cette étude simplement sur un âge plus avancé qui explique qu'ils aient simplement des classifications Guillemort plus élevées, simplement tirées par une insuffisance rénale dont on sait que les patients âgés ont de base une insuffisance rénale un peu plus marquée que des patients un peu plus jeunes Alors C'est tout à fait possible, d'autant que, quand, comme je vous l'ai montré dans le tableau, encadré en rouge, la fonction rénale de ces femmes était en, en général ce qui euh, drivait, si j'ose dire, leur classification euh, en stade 3 de Guillemort. Euh, néanmoins, je pense que ce n'est pas la, la seule explication, puisqu'on euh, sait qu'avec l'âge, euh, on va avoir de plus en plus euh, d'amylose, mais que qu'on en dépiste en tout cas de plus en plus, mais qu'elle existe euh, avant qu'on la dépiste, probablement de plusieurs années. Et la différence d'âge qu'il y a entre les hommes et les femmes dans cette étude, elle est de 4 ans. Euh, donc, euh, je pense qu'entre le, le sexe ratio euh, qui nous faisait rechercher les amyloses, euh, principalement à transthyrétine, euh, uniquement chez les hommes, euh, et puis, euh, le fait que les femmes n'indexaient pas les mesures, je pense que ça fait aussi deux facteurs confondants euh, extrêmement importants, de simplement les diagnostiquer à, à un vrai stade plus avancé de la maladie, euh, pas seulement sur euh, une insuffisance rénale euh, par ailleurs. Et donc, du coup, dans ce diagnostic, finalement, il y a ce seuil. Peut-être qu'en pratique quotidienne, il va falloir essayer d'indexer au maximum ou de, de mettre à 11 mm. Hein, mais est-ce qu'il ne faut pas simplement s'y retenir qu'il y a le critère échocardiographique et surtout penser aux red flags à titre systématique finalement. Bah si, je pense que c'est exactement cette conclusion. et euh, En tout cas, moi, je vois pas mal d'amylose et c'est de plus en plus comme ça maintenant qu'on qu fait le diagnostic. C'est qu'en fait, on tique sur d'autres critères. Euh, J'aime beaucoup reprendre euh, des remarques d'Arwan Donald qui dit, un, un bon échographiste qui recherche une amylose, il interroge son patient pendant qu'il fait l'échographie euh, parce qu'effectivement, demander euh, est-ce qu'on y a un intestin du canal carpien, du canal lombaire étroit euh, il n'y a pas forcément besoin d'avoir toute la biologie à disposition et des examens très sophistiqués pour déjà un petit peu se faire une idée euh, voilà, de, de l'histoire chronique et puis de, de certains signes extracardiaques. Et effectivement, ce critère de, de septum, je pense malheureusement, rassure des gens qui ne sont pas avertis euh, parce qu'on bah, a gardé ça un petit peu en tête. Donc, les, les gens qui connaissent l'amylose ne vont pas se faire avoir, mais l'idée quand même… De généraliser au maximum ce dépistage euh, par euh, des cardiologues non spécialistes en première ligne. Et effectivement, peut-être qu'il faudrait même euh, faire tomber ce critère euh, d'épaisseur myocardique. Euh, pourquoi pas Très bien. Je que, cette dernière remarque que tu as, elle, elle est très intéressante parce que, effectivement, j'ai l'impression qu'on qu passe, c'est une vision un peu personnelle de la chose, mais d'un diagnostic où on essayait d'être extrêmement spécifique et on manquait finalement très peu d'amylose, mais on avait des critères très caricaturaux d'amylose, à un diagnostic qui va de plus en plus être extrêmement sensible sur des signaux faibles. Bon, ça, la deuxième présentation, elle, elle, elle va un peu dans le, dans le même sens du raisonnement, où en fait, au plus on devient sensible, au plus on a des critères, des signaux faibles, des 11 mm, on sait qu'il y a beaucoup d'amylose qui ont des 11 mm, des 10 mm, des strains qui ne sont pas toujours très altérés et ainsi de suite. Je trouve que c'est c'est bien de, de, de s'affranchir effectivement de, ces, de certaines de ces règles pour en fait devenir extrêmement sensible et dépister chez beaucoup de patients et peut-être qu'un jour, chez tous les patients qui ont une insuffisance carrière une fraction d'éjection préservée, quelle que soit leur taille de septum, quels que soient les autres signaux à côté finalement. Peut-être qu'on redéfinira un petit peu mieux ces autres signaux, mais effectivement, je pense que le point de départ... Insuffisance avait cardiaque à effet préservé, avec euh, peut-être une élévation du NT pro c'est quelque chose qui est facile à faire, qui est même quasiment tout le temps fait en pratique clinique, euh, d'avoir des, des critères d'alerte euh, voilà, qui ne sont pas que, euh, que échographiques. Alors, ça fait un petit peu peur parfois à certains cardiologues de se dire, euh, voilà, s'il faut se baser sur des critères extra-cardiaques de Red flags, ce n'est pas notre spécialité, on ne sait pas faire. Mais euh, je crois vraiment que c'est une question, euh, question d'habitude et de codification des choses. Et quand les listes sont établies, les gens savent très bien s'y référer euh, sans difficulté. Moi, j'ai une petite, une, petite, une petite question euh, qui, en fait, euh, une histoire de, de, de constatation euh, pratique, euh, c'est que certes, les formes ont des épaisseurs qui sont importantes, mais aussi des diamètres de cavité qui sont qui sont plus petits. Que peut-être l'histoire du remodelage concentrique serait plus intéressant à regarder. Je trouve que c'est une très bonne idée d'indexer l'épaisseur, mais est-ce qu'on ne pourrait pas aussi mesurer une épaisseur relative Je ne sais pas si dans le papier ils ont, ils ont évalué ça. Alors, dans le papier, ils ont, ils ont montré la corrélation hein, évidemment entre les, les épaisseurs indexées par pas indexées et ce critère de remodelage myocardique, avec une excellente corrélation avec les valeurs indexées. On voit qu'il y a de plus en plus de scores diagnostiques, d'ailleurs, que ce soit dans la milose AL ou dans la myose ATTR, qui proposent euh, cet index de remodelage euh, comme critère diagnostique plus que comme euh, valeur septale. C'est vrai que comme c'est noyé au milieu d'autres critères qui ne sont pas toujours faciles à calculer avec l'attribution de points... Bon, je ne sais pas, mais moi, ce n'est pas du tout quelque chose que j'utilise en pratique de calculer euh, ce score pour euh, savoir si je poursuis euh, vers un bilan d'amylose. L'autre chose qui me semble importante, c'est qu'on a beaucoup dit les amyloses AL, là ce n'est pas du tout l'objet du papier, mais les amyloses AL, elles sont un peu moins épaisses parce qu'il y a une toxicité spécifique des chaînes légères qui fait qu'à sévérité égale, euh, on va avoir une moindre infiltration en tout cas qui, qui va moins se voir par euh, de, le caractère hypertrophique euh, et en fait du coup on, on avait un peu tendance à penser qu'une amylose avec des épaisseurs pas très euh, augmentées bah, c'était peut-être plus une AL qu'une ATTR et on avait bah, une image un peu caricaturale comme ça et je trouve que ce papier il est aussi là pour dire que bah, non on peut aussi avoir des ATTR peu hypertrophiés euh, en grande partie c'était des séniles mais évidemment après il y a des phénotypes particuliers avec certaines mutations mais je pense que vraiment, et les séries d'ailleurs, je pense dans ce sens-là, ce n'est pas un travail que j'ai fait, mais je suis presque sûre que si on reprenait sur les dix dernières années toutes les publications sur les amyloses et qu'on reprenait les baseline caractéristiques des gens, on aurait des épaisseurs myocardiques qui vont en diminuant parce que bah, malgré tout, on est quand même un peu meilleur qu'avant et que les séries d'amylose d'il y a 15 ans ne sont plus les séries qu'on voit aujourd'hui. Et donc cette intuition qu'on a quand on fait de l'amylose au quotidien, Maintenant, je pense que c'est important de transmettre euh, voilà, sur quels autres critères euh, on peut faire le, le diagnostic et effectivement d'avoir des petites cavités. C'est pareil, je pense que c'est des choses qui, quand on en voit beaucoup, euh, on intègre un petit peu intuitivement en fait, dans notre raisonnement et dans la conclusion qu'on va faire quand on rédige le compte-rendu de l'échographie euh, pour inciter ou pas le, le médecin demandeur à aller plus loin dans le bilan. quoi.